Alors... Merde, ma caméra s'est pas mise. <rire> oh merde, euh, ouais. Voilà, là c'est mieux. <rire> Est-ce que tout est bon ou pas ah, Est-ce que tout est bon La vraie question que je me pose. ma performance reste normale, on va dire. soundcloud je démarre. Ouais, ça, ok. Oh, J'ai peur. Euh, pas à pro, non. Alors... Normalement, la qualité est censée être bien meilleure. Ouais, c'est Normalement, vous ne voyez pas ce qu'il y a vraiment derrière moi. C'est pas comme si que... Oups oh Non, je vais pas vous montrer. Allez, allez, allez. Ok. Non. Nickel Trouvez. Putain, ça, ça fait bizarre. Honnêtement.. <rire> Ma caméra fait n'importe quoi. Honnêtement, ça fait extrêmement bizarre de refaire oh, un stream normal. J'espère que celui-ci va bien tenir. Ah, ah. Mm -hmm. J'espère que c'est bon. Ouais c'est bon. En ce moment... <rire> en même temps. Oups. Ok. Bon, bon, je vais celui de Immersive. Immersive, si tu regardes cela, je suis désolé, j'ai enlevé ton message sans faire exprès. Est-ce que je suis un fils de pute Oui. Alors. Toi, je te dépasse par là. Toi, je te remets par là. Ok, tout va bien. <rire> <rire> Oups, non, Ah, oh, je vais me fais écrire. C'est ouf. Oups. ah putain. Nickel, tout est parfait. En 1 heure Voilà En 1 heure heureux Comment ça va Twitch Ça fait longtemps que je vous ai pas demandé ça Comment ça va tout le monde Just qui Faut que je t'en est là Yay Je suis de retour en live Ça fait du bien ah là là, ça fait ça fait du bien de revenir, hein. ça fait du bien. Après une bonne semaine d'école là. Mmh. Ah c'est du follow en un cas. Ah punaise. Ça fait bizarre. J'espère que ce stream là, que ce putain de stream ah putain. Salut c'est quand même Clémence J'espère juste que ce putain de dire ça mais ce putain de stream ne peut pas tenir Comment euh... enfin, vas-tu Ah finesse Parce que pour ceux qui ont Pardon c'est moi Pour ceux qui ont vu euh, mes présents en stream le savent très bien Mais comment dire qu'il il y a eu des petits problèmes. Si vous voyez il y a des fois des streams de 20 minutes ou 10 minutes, dites-vous que c'est normal, c'est à Coa Blacky ou le PC de qui déconne comme pas possible. Même si que comme vous pouvez le voir, j'ai un très bon PC, mais la performance est dégueulasse. <rire> J'aime pas une performance hein, Mais niveau RAM.. Euh, pff, on va dire que ça passe. <rire> ah finesse. Alors. Je dois attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Alors, euh, je vais juste faire ça. Euh, normalement, j'ai prévenu tous les serveurs. Oh, je vais bien spammer comme pas possible. Je vais pas faire ça car je suis gentil. Euh, normalement, tout est bon. Bon, j'attends qu'il soit à peu près 10. Puis après, on va pouvoir enfin commencer ce fameux live des familles. Alors, je vais juste vous dire un truc à propos des anciennes vidéos qu'on va regarder. Euh... Ces vidéos-là, comme je l'ai expliqué sur mon serveur Discord, n'hésitez pas à faire plein à son Discord dans le chat pour le rejoindre. Ben... <rire> je suis un connard. Ben... Ces vidéos-là, que je vais vous présenter, ne sont pas du tout sur ma chaîne YouTube Enfin, ma chaîne YouTube <rire> <rire> euh, putain... Ça fait du bien de changer de musique. Ta -ta pop pidou. -pop voilà, celle-là. Voilà, nickel. Une bonne musique bien coopérative pour commencer un live du samedi de Noël. Enfin, de décembre, tout est parfait. <rire> euh, donc du coup, comme je vous l'ai dit, peut-être que ces fameuses vidéos que je vais vous montrer, j'espère juste que on va pouvoir les regarder en paix, puisque c'était extrêmement long pour certaines vidéos, euh, genre de les remettre directement euh, dans le bon format. <rire> Genre extrêmement long. <rire> C'était en WEGP, je crois. Un format dégueulasse. <rire> je vais pas me cacher. Ah bah En plus, il y a. <rire> en plus, il y a certaines qui sont en 3GP. Bah, nickel ça. <rire> Est-ce que ça va tenir J'en ai aucune idée. Je vais juste faire un petit test pour voir un truc. Ouais, on va dire que ça passe crème. Donc, du coup, il est neuf. Mais on va attendre quelques petites secondes. Genre là, il monte quoi? 50 secondes avant que ça commence? Pourquoi je prends cette voix là? J'en ai aucune idée. Je commence à vieillir, les enfants! Je commence à vieillir! Ah <rire> je vieillis les enfants! Non, bien sûr, je déconne. <rire> <rire> euh... Euh... C'est pas fini Verrez, Quand je pense que j'ai pris du temps à faire ces fameuses assets de live Que malheureusement Je devrais les changer puisque c'est noël Qui se rapproche à grande vitesse Et est-ce que j'ai envie De changer de preset de live Pas du tout Mais genre du tout <rire> j'ai envie de garder ces assets de live j'ai envie de les garder mais j'ai la flemme <rire> en fait j'ai la flemme j'ai la flemme de garder les mêmes assets de live <rire> mais j'ai envie de les changer tout va très bien et les est dit enfants vous savez tous quelle heure il est <rire> vous voyez tous ces petits trucs oh mon dieu <rire> il y aura des dossiers y a beaucoup de dossiers question petite question ouais dommage que je peux pas régler selon euh, euh, la date puisque en fait au final c'est du plus vieux enfin du plus vieux au plus jeune vous voyez la vie <rire> les gens vous voyez la vie en fait si vous voulez <rire> c'est c'est euh, comment dire d'abord je vais couper mon petit chrome avant que ça puisse faire planter mon pc merci si vous voulez c'est pour moi D'abord, je veillis, puis après, je jeunis. Je Merci à tous d'avoir regardé ce live, c'était extrêmement incroyable. Je vous souhaite une très bonne communauté. Ciao Quelle communauté de merde que j'ai Ah, merde, c'est encore là Ah, oh, punaise Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à dire « Coucou YouTube » dans le chat. Ça ferait extrêmement plaisir, je crois à la commune youtube-esque ou youtubeienne comme vous voulez ou même vidéaste ah punaise donc je crois qu'on va pas tarder on va commencer par celle qui est tout en bas c'est pas des il faut que je monte le son Continuons. non merci <rire> mais en vrai faut vraiment que je trouve l'or en fait oh putain j'ai envie de remarquer mais attends voilà Ouais, j'en étais... Je me disais aussi que... Ouais Bon, allez, on commence. Bonjour, bienvenue dans... Hum... Euh, mobile euh, l'histoire Cette de s'appelle... Euh, la nouvelle vie de... De... De Madeleine. Madeleine, sa petite fille. En fait, ce qui me fume, ce qui me fume, c'est que... <rire> c'est ma première vidéo que je faisais, et je filmais genre avec ma tablette. Genre, comme je vous dis dans un live précédemment, d'ailleurs, pourquoi... Ouais, c'est moi. Je me demandais pourquoi le Jaguar est mort. Pour ceux qui ont vu mes anciens streams, le savent, mais... Euh, à un moment, j'ai dit comme anecdote que, genre, je filmais mes vidéos avec... Euh, avec une tablette, ouais. <rire> et je crois que... Le format dont vous voyez là, c'est la tablette en question. Si je me trompe pas, attendez. Je vais voir si c'était FPS. Wow. <rire> hum mmh. mmh. Ça, 9 images par seconde On aime ça, nous Nous, les youtubeurs, on aime quand c'est à 9 images par seconde, pas 60 Même, le mode du montage peut faire en sorte que ce soit en... En 9 FPS <rire> eh, C'est ouf Et en fait ce qui me fume aussi c'est mon petit euh... <rire> Ça me fume Bonjour bienvenue Je suis asthmatique Salut à tous c'est Baki Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo euh... <rire> Nouvelle vidéo sympathique Où je vais vous raconter un peu <rire> oh, final Ça me fume oui, ma première vidéo en 9 images par seconde, um, <rire> um, um, um, appelle, euh, euh, c'est l'histoire de ça s'appelle euh, waouh, quel beau titre! Le titre de la vidéo s'appelle, <rire> c'est la meilleure vidéo de que je me Attendez, je crois que je vais mettre toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, je crois, mais bien sûr, en privé. On nous répertorie. Ça vous démarre de trouver une vidéo au final. La nouvelle vie de, de... de... de Madeleine. Madeleine. Sa petite fille. Oh. Et Victor, c'est dans son papa. Son papa. <rire> <rire> Meilleur vidéo du siècle. Et vidéo très courte. L instructive on apprend on apprend vite fait qui est ta gueule euh, on apprend vite fait euh, qui est le papa et qui est la petite fille <rire> c'est une vidéo ludique au final c'est un live ludique on apprend euh, comment j'ai pas un ah, bref enfin c'est une vidéo alors prochaine vidéo meilleure explication c'est une vidéo que ça c'est la suite moi ouais, celle là c'est la suite de l'ancienne je vous le disais <rire> j'avais coupé sans faire exprès <rire> non non non non non non non j'allais te dire quand c'était loin J'ai cru, cru que j'allais faire un à ça, j'allais rien comprendre. Un boutique à RMT Cudassai là, un 8 ans. Parfait. Attends, sur mon téléphone. Allô Allo Philippe, je vais trop se trouver enculé je m'attends trop, hein. Attends, c'est les impôts. Allô. Allo? Bâtard, de tes morts. Va payer tes putains de dettes, connard. Ok. Transition malade. Oh, en tout cas, j'aime beaucoup ton tapis, Samuel, du passé. Il est très beau. Attends. Ouais, j'étais mignon quand j'étais petit. J'étais mignon. J'ai appris le mot. J'ai appris le mot pute. C'est beau, c'est beau, c'est beau d'apprendre les mots, Samuel. C'est beau d'apprendre le mot pute. pute. <rire> <rire> Ça m'a manqué mon petit euh, GoXLR aussi. Oh. Qu'est-ce que t'as papa <rire> Oh merde non Non, on veut pas vous spoiler la prochaine <rire> Qu'est-ce que t'as papa <rire> Viens en moi, fille T'as une mmh, Non. Tu veux faire ta fini à tout de suite de... oh, J'étais mignon quand j'étais petit. <rire> Putain Quand tu. Mmh, mmh. Qu'est-ce que t'as, papa Quand tu. Quand tu es beau de sportif sportif oui. le Hugo de sportif hein. Et petit couille oh mmh, mmh, mmh, ça mmh, mmh, ça ça la bonne euh, le boniré plat des familles Est -ce que papa après ça un bon petit tricorde là c'est parfait je savais pas que j'étais triso J'ai oublié que j'étais introverti Eh, hey, hey, eh, attendez Eh hey, les beatmakers, écoutez-moi bien Les beatmakers, écoutez-moi bien Vous faites tout de suite oublier votre euh, FL studio de mes couilles Vous faites tout de suite... Non, Euh. où est-ce qu'il est -ce qu Oh merde euh... euh voilà vous... Non euh... Ah putain Euh Mince, Ouais mon FL Studio des familles, voilà. Vous pouvez tout de suite oublier FL Studio. Vous voyez, vous voyez pour avoir de bons sons là comme ça Pour avoir ça Pour avoir ça... Vous pouvez tout de suite oublier ça Utiliser ma voix c'est mieux ah oh putain de merde <rire> mm. Mm. Mm. Mm. Oh, Un bon petit 130 BPM Ah mm. <rire> oh, putain, évite des skimars comme ça, fils de pute <rire> Il oh. est vivant Ah bah non il est mort. Il a lu son truc fait. Merde. Bon. Mmh, mmh, mmh, mmh. Ok. C'est du fève Putain Allez va qui Ça mène Eh c'est quoi ça Eh hey, c'est quoi ça Putain ah. <rire> c'est FNAF le truc Ah <rire> comment il est apparu C'est fou Hum mmh. C'est pas. Oui chef. Ah, attends, oui, Faites-moi ce que je je vous dis, je vous dis, que je vous dis, je vous je je je vous dis, ah, ah, je <rire> apprends <rire> Quoi? Attends, quoi? Excusez-moi! Oh <rire> Ou. À 9 ans ou 8 ans, lisez déjà le mot, bon mec! Apprends-vous, on apprend les pommes de terre! Tu mérites tellement plus de viewers de sub. Ouais j'avoue, mais avoir plus de viewers ça va être chaud. Par contre, mais merci d'encouragement. Yo. Et c'est ainsi que le, le jeune plus mobile mourut d'une chute de 2 mètres. C'est un morceau, il se borde. Aïe. Mais boss, merci. Moi, je suis un petit caca. Caca. Hein Euh, quoi Oh Yo Quoi Ouais, la mort du p je sais. Moi, je suis un petit caca. Putain de merde <rire> Moi qui étais censé être Mature <rire> ah, putain <rire> Voilà ce qu'est du caca <rire> non, mais... oh, Putain <rire> J'ai honte <vite. rire> uh. Ouais des caca de wow. <rire> je... Maintenant je parle l espagnol Maquette Héros des putains. Ah non, ça, ça veut dire jeter en espagnol Euh, amigo", ça veut dire fils de putain <rire> non, <'ai> même... <rire> Oh, oh, oh Eh, j'ai cru que j'avais fait J'ai euh... cru que j'avais fait le son Là, de dans Pokémon Non même, il y a une petite ressemblance Là, non Wow, et c'est la fin. <rire> papa, papa, tu m'as enculé hier soir, ta gueule. <rire> oh, bon bah, bon bah, bonne nouvelle. Le père, le père a le bras retourné là. Oh putain, je me suis craqué l'épaule le, le père a le bras complètement retourné en arrière là Comme ça Il va faire un Naruto run Putain oui. Petit Naruto run des oh. Ah famille hey, par contre, c'est mec, comme toi je sais que t'es pas okay. j'ai des mixons mais bon. Flavion, oh. si tu es là, ne change pas le contexte de, du son que tu vas entendre, ok, s'il te plaît, ne change pas le contexte. Je reste là. <rire> Ne change pas le scroll. Ne t'inquiète pas, merci. Oh. Là, tu peux changer. Non, j'ai con. J'avais oublié que j'aimais tout ce qui était mortel quand j'étais petit. Mm. Et aussi j'étais un beatmaker au passage, j'étais un beatmaker. Ah mmh. mmh. oh, c'est fini. Mmh. Arrête pas l'espagnol. Oh là c'est me de nico. Quoi Attends, attends, j'ai mal Quand c'est rigolo... Ah là, c'est me traiter de nico. On est d'accord quoi On a entendu la même chose. On est d'accord qu'on a entendu la même chose, là, non Juste pour savoir. Là. Quand c'est rigolo... Ah là, c'est me traiter de nico. Non, ok c'est un autre mot, ok. Wow, ouais, ouais, non, non, t'inquiète, t'inquiète pas, euh, Flavion, en fait, ce que t'as entendu, ah. merci beaucoup, mais t'es un caca, waouh <coughs> oh, oh, wow, wow, allez, force à ah, petite, oh. Regarde-moi cette belle main bien, bien nette là et regarde un peu ma main maintenant. Regarde ma main, compare les deux mains, <rire> affronte ma main. <rire> oh oh waouh <non>. <rire> oh, ah ça screamer le truc Attends, merde Ah Non Ah Attends <rire> J'étais un streamer quand j'étais petit Attends Attends Regarde-moi c'était de fnaf là oh. <rire> ouais, re, re, affronte, affronte euh, mon fou! Pour un, nou... Pour un nouveau épisode de Vaker J'ai dit macaroni, hein! <rire> je vous lis, bordel! Comment vous avez pas entendu ce que je pense? Si je vous avez entendu ce que je pense, je suis dans la merde. <rire> Bienvenue au deuxième épisode de la nouvelle vie de, de Madeleine. Madeleine. Euh... oh, oh, oh, Putain, c'est bon, je suis un SSJ Je <rire> suis un Super Saiyan, c'est bon Mathéo, tu entends Je suis un Super Saiyan, papa <rire> Ah, ou pas Pardon, j'ai fille. Non Aïe Aïe Waouh Attends oh. Ah, c'est... Attends Attends, ce monde enfant c'est ma mère Attends. est-ce que vous entendez Attends. Est-ce que vous entendez la voix en arrière-plan ou pas Oh mec Attends. On est d'accord, t'entends en, entendu la voix en arrière plan euh. Écoute. Attends, attends, attends. Voilà ça, on est d'accord que t'entends ça, Flav. Mec, c'est ma mère Pour mes degrés, c'est ma mère Oh, c'est ouf C'est ma mère qu'on entend Mais vite, écoutez bien, putain C'est ouf <rire> ah bah le, le Samuel est mort malheureusement <rire> Il a fait une fuite Oh <rire> la mini des pieds petits oh <rire> Ta gueule Merci wow. Wow, wow, wow. cache moi cache moi cache moi On dirait que j'essaie de cacher <rire> On dirait que j'essaie de cacher une meuf dans ma maison <rire> Viens, Viens, viens, viens <rire> Viens se cache. <rire> Pour pas que nos parents me voient <rire> Ah, putain Ah, putain de merde Je suis célibataire. C'est <rire> moi Wow, wow, wow Wow, wow, wow, comme toi Où dans <rire> Salut les enfants Ça va les enfants Oh Qu'est-ce que Ah merde attends. Ouais. Attends, c'est comment on a fait ça pour voir un truc Merde Euh... J'ai pas mardi Non il y a au deuxième, au troisième, je sais plus, bref Euh, bref, point Ouais, on était là. Mais attendez, euh, juste pour voir un truc. C'est combien d'espèces celui-là Euh, non, pas ouvert avec, non. Ouais, 9 fps. Toujours la meilleure qualité YouTube. à ce que je vois voilà. ouais ouais, ouais. Oh, Mister. Mister. Je crois que c'est dit Master. Je suis juste se avec les... Plus on teste avec les neufs, au passage. Oh, Il y a foule, oh mmh. Ouais, c'est bon, ça marche bien. C'est juste un test, hein, en passage. C'est juste un test. <rires> non, euh, tu, tu, non, non, non, non, non c'est juste un hein, test, c'est juste un test au passage. Hein. Juste pour voir si euh, l'alerte live fonctionne bien. Ah bon, euh, euh, celle qui s'appelle Anka, elle est nouvelle, mais euh, Xei, euh, ça fait depuis un mois euh, qu'il m'a suivi. C'est juste un test pour voir euh, si des alertes live euh, fonctionnaient bien. Kevin Kevin oui. Anti C'est le mec anti vagues, c'est c'est c'est la crumpie de mec, c'est c'est merde, c'est c'est c'est. Oh, putain. Oh mon pote, oh. excuse-moi. Ouais, ça va. Veut... Hum. Allez, dormez bien. Merci, à toi aussi. Ouais, merci. Non, les gans, les gans. Ah, ah, les ta gueule, ta gueule. <rire> euh, euh, merci maman. Maman, je t'aime. gueule. <rire> C'est beau putain Écoutez. Ça m'aide, elle à rien de crier. <rire> eh, ça fait bizarre de rentrer ma mère dans une vidéo. Bon après elle était dans. Enfin, elle a fait une mini apparition dans un de mes lives, mais bon. Oh, ça fait chelou. Mmh. <rire> <rire> le coq co co silencieux Coco, Coco Rico, Coco Rico, Coco Rico, Coco rico. ça me l'a du jeter. Elle se rend dormir à ce voilà. ba Ah bah, ils sont en train de dormir. Wow, salut. Mmh. <rire> mmh. Oula oula oula Ça c'était pas un ça c'était pas un ça c'était pas, un... pas genre le bruit qu'on se fait qu'on se lève hein Lighting est incroyable Mais je te jure c'est un truc de ouf <rire> C'est un truc de ouf lacting que je fais <rire> Bonjour papa Bonjour madame. Bonjour Madeline J'actu j'ai actuellement une âme en moi t'inquiète pas bonjour. Ah, bon, moi j'embrasse je mon coussin sur la bouche, je vois très bien. Oh, t'as bien dormi. Je... Par contre, t'aimes beaucoup, vous aimez beaucoup la l'ASMR avec ma tablette ou pas C'est un cauchemar, ça tu C'était un caca, là Pardon <rire> enfin, bon, je dois regarder mon sérieux. Je dois regarder mon sérieux. Ça va, ok. Ouais, mort vivant. Euh... Qu'est-ce qu'on tu j'ai du caca Oh non, dites pas que je rêve. Oh, j'ai déjà dit le caca. Alors... C'est où le caca Les toilettes. Bon bah Flavion à partir de maintenant on sait tout ce qu'on doit faire. On doit tous chier par terre. <rire> attends, attends, je vais, ma... je vais appeler ma mère, attends. Attends. Ah putain. Elle ment Ouais, à partir, de ma... à partir de maintenant, je dois chier par terre! Est-ce que c'est faire moi ou pas, maman? <rire> maman! <rire> non, bien sûr, je l'ai pas appelé, je vais jamais la faire chier. Là, mes parents sont dans un restaurant. Mm. <rire> ah, putain de merde. Trop de caca en une seule phrase là. Je te jure. Non, il est pas de pas de... ouais. faire Oh putain de merde. C'est un acteur de trop. Stream seul à la maison. La base. Ouais, la basse T'as raison. Une bonne basse t'as... J'imagine... Ou c'est toi qui fais caca. Et juste... En fait, pourquoi je veux C'est que j'ai peur que... Boum mm. <rire> La bonne base pousse de la... Avec, vous savez, avec le nom du pro, avec la signature euh, du producteur, là, c'est comme ça. Deux-ce pas qui prend le mic mmh. C'est pas qui mmh. J'approuve. Je oh. Oh, viens de me réveiller en chiant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Genre, vous êtes en train de chier Puis vous dormez en même temps Est-ce que ça vous est déjà arrivé <rire> Honnêtement <rire> euh, C'est du mieux Il est trop dégoûtant Faut qu'on a, qu'on fasse la troisième épisode dans 30 minutes Quoi Dans 20 minutes Quoi ça m'arrive tout le temps. Ouais, t'as vu Genre, tu chies tranquillement, puis après, tu t'endors là, tranquillement. <rire> puis après, tu te réveilles, là, comme ça. <rire> tu travailles en chiant. En minutes, ok Ouais. Ouais. <rire> ah, putain. Mais après, mes autres vidéos, c'est genre... Euh... Salut, <rire> c'est genre vraiment. Euh, je Ah, ouais, c'est mon tapis! Genre, en fait, si vous voulez, c'est pour ça, c'était mes, mes premières vidéos que j'avais fait. Puis après, ceux c'est mes autres que j'ai fait, genre en 2014, quoi, ça date. Enfin, je crois. Attends. Euh. Comment on voit ça déjà? Pense. Ah, c'est là. Normalement, je peux voir la date de création. Création 2021, t'as raison. J ai, j ai... Voilà en le 17 février euh, 2014 Je crois que j'avais j'ai, attends, j'avais quel âge Attends 16 mois 16 mois 16 mois Oh putain de merde Attends attends attends je vais un truc 2014 Attends je suis en 2005 2015 Ouais j'avais 9 ans Oh putain <rire> Attends. Euh, c'était quoi comme date ça Je vois un truc. Je peux pas voir ma date. Euh, non, je crois que c'était un samedi ou un dimanche, un truc comme ça. Indiquer le réalisateur. Merde. <rire> ouais, je m'appelle des. <rire> Allez, ok, ça me va. Après, il y avait mes premiers sketchs. Après, il y avait Air Primobile aussi, mais je crois pas que... Oh <rire> bon, désolé. Attends, on va... 19 minutes. Bon. Vous savez quoi, les gens, vu que je suis sympa et que j'ai la flemme de regarder ça, ça va être sur ma chaîne YouTube. Dès euh, après-demain. Oh, le cas de ma déesse Et ça, je crois que c'est le... T ma déesse, ça, non Ouais, euh, Ouais, non, en fait, au final. Après... <rire> wow, voilà, VDS wow, euh, 3D, et je crois que j'ai encore ma DS 2D en plus. Attendez, attends, attends, attends, attends, de ouf. Ouais, t'as vu? Attends, euh, je crois que j'ai encore. Oh, au moins, vous voyez ma siège, ma, ma, ma, ma chaise. Voilà, euh, si je suis pas con, ça, c'est ma peste du temps. Je suis con, euh, merde. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Euh, voilà, elle est là. Oh merde, elle est vide. Euh, elle est où? Ah wesh elle est. T'es où, frérot Ah non, bon bah. Ouais. Attends, mais je vais ma DS avant. elle est que es où? Elle se B, t'es où? As the B, je même pas. Un, euh, pète les couilles. Euh Euh, euh, euh. Euh... Euh... Euh... Oh, oh putain oh <rire> Ah putain Bon bah J'ai pas failli mourir en live hein. <rire> mais je crois que j'ai encore ma DS2D J'ai encore avec moi mais je suis pour elle Donc vous savez quoi faire Suivez moi sur Discord, Twitter, Insta Tout est dans le à propos de ma chaîne <rire> Mais Bon bah Je sais pas, qui a failli crever en live Tout va très bien <rire> Attends euh... Celle-là ou celle-là Oh, je sais pas quoi regarder. Parce que ces deux-là sont marseurs classants. Hein. Il y a une qui dure 6 minutes et l'autre qui dure 12 minutes. Allez, celle-là. Boum. Waouh Quel... Attends. Ouais, ouais, c'est la bonne. Nickel. C'est ça. Voilà. L'SMR. Alors, alors, alors. Comme ça, je vous ai parlé. Attends, ça date de quand, ça Ça date de... D'un, deux ans je crois, non Trois ans Ah ouais En ouais. moins, c'est 60 FPS ça, au moins. Là, c'est 60 FPS par contre, assez beau. Allez, on continue. Mais je crois que j'ai ma des en plus avec moi. de canicule. Ouais, à propos de ça, on va dire qu'il y a eu un petit... Euh, un petit... Euh, un, petit euh, un petit accident. Mais en fait, avant ces vidéos-là, il devait y avoir une autre, mais je l'ai effacé de mon téléphone et aussi de mon compte Google. Donc du coup, euh... voilà, j'ai plus l'ancienne vidéo. Mais c'est dommage. Mais j'avais, j'aimais bien, par contre. Pas tout dit. Ah oh oui, je suis encore avec mon ventilateur qui fait bas de bruit. Je voulais vous mettre une erreur. Apprends pas parler. Malheureusement. Malheureusement <rire> dommage. Bon, laissez-moi juste vous parler de la canicule. Mais un peu euh, en modification a... quelque truc. Et du montage au moins, du oh, montage. Ça aussi, ouais. bacan. Hein. Est-ce que je t'ai appelé Est-ce que je t'ai appelé Est-ce qu'on <rire> ouais, euh... se connaît Ouais, monte mon seul. En fait, je vais aller plutôt par là. Hein ouais, c'est ça. Cache-toi. Voilà là-bas, va soeur sur le con OK Va Ça me rappelle une vidéo. Ah oui. Attends. Ouais, ouais en... ouais, en plus je filmais avec, je filmais avec mon téléphone, pas avec ce bon téléphone là que vous voyez là, hein. pas avec ce téléphone là, hein. non non, avec un autre téléphone, avec un Motorola e 4 Je l'ai encore en plus, hein. mais c'est chez mon père, malheureusement, dommage, <rire> je ne trouve pas ça. Je vais vous raconter la canicule à ma façon. Hier, je vous ai bien parlé de lorsqu'il manquait des qu'on quand je sortais. Merde Pff, Ah mince <rire> Je vais vous mettre un petit extrait, on est d'accord <rire> uh. Oh Il est mort Yes <rire> uh. Mais là, ça va. Là, ça va. Ah. Dehors ça s'est un petit peu calmé. Malheureusement, parce que je vous jure, tellement qu'il te est tellement que la semaine dernière, c'est chaud, Comme vous avez pu voir dans l'extrait, non... Bah, en plus, ça, vrai on vrai qu'on était en canicule en 2019. C'était le pire. Grosse canicule des familles. TMTC. Non. Oh. Non, non, ne repasse pas, ne repasse pas. Euh... Franchement, je déteste ce montage. Bon, aussi. Je... Franchement, je déteste mon montage. Hein <rire> quoi? Moi, être fils de pute. Un peu, ouais, mais non. J'ai oublié de vous raconter tellement qu'il fait chaud aussi. J'ai comme l'impression. Quand vous avez une glace, vous voyez la bonne glace. La salée italienne. Hum, mmh, la bonne glace. Pardon, je regarde tout son truc qu'il te fait. Non, casse toi que et à l'italienne, ah le bonheur, glace vanille La drogue, le sucre c'est mal les enfants non, <rire> On vaut mieux bordelot, il y a une glace Parce que regardez ce que ça fait Hum, un, un, ya. Putain de soleil d'eau Ah oui, la glace <rire> Attends, j'étais pas, je crois que j'étais seul, attends, C'était pendant les vacances euh, le 6 juillet, ouais, je crois que c'est un samedi. Je sais plus, ouais, c'est un samedi. On dit, je pense comme ça. Et puis, ah. ma mère travaillait et mon père aussi. Du coup, je suis tout seul. C'est un peu logique, non? <rire> et s'il faut savoir aussi, c'est que mon téléphone que j'ai actuellement, donc c'est un Motorola 4. Euh, si vous comprenez pas, exactement enfin, il rapidement au soleil. Je laisse imaginer la situation. Bon, ce sera pas avec mon téléphone parce que je suis en film actuellement avec, mais je laisse imaginer la situation. Un euh, téléphone que tu viens acheter. Merci beaucoup monsieur. Merci encore. <coughs> oh, putain de pute <rire> <rire> Le bon bruit de Minecraft tiens à la compte prend des dégâts. Pouh <rire> Oh putain Oh putain Ok, ça va. Je vais pas me faire dégager ma propre maison. Je me suis fait arnaquer monsieur, vous m'avez arnaqué. De quoi parlez-vous monsieur Ce téléphone brûle. Même au soleil. Ben oui. Un peu comme dans comme tous les téléphones. En fait au final, c'est. comme si moi je prenais tranquillement mon téléphone, à après, ah, ah, Putain ah, ah, ah, ah, ah, Putain <rire> <rire> Genre, je, je limite de jongle avec. <rire> Faites-moi avoir un peu votre, mon, votre téléphone. Téléphone. Et Attends ça Wicou. Hmm, bon téléphone. <rire> je le garde contre te robe mi Alors, bah oui, ça brûle comme un téléphone, monsieur. Vous m'avez dit que ça brûlerait pas. De quoi vous parlez Je parle <rire> de la pub. Ah oh non, non, non Non Comment non non. Non non. De rendez-le-moi. Non. Je la de quoi oh, Tenez, c'est. Ne pas. De quoi vous parlez Je parle de la pub que je vais vous montrer. Donnez-moi mon téléphone, rendez-moi. <rire> Donnez-moi votre téléphone, limite je je braque le mec. Donnez-moi votre téléphone, euh, rendez-moi. Comment <rire> la pub. D'accord, tenez. C'est pas grave, ouais. voilà. je vais te montrer après. Oh, voilà. je voici la pub monsieur. Bonjour monsieur Tam. Aujourd'hui, je vous oh. montrer nouveau téléphone de 2019. Ce téléphone là. Un bico. Ce téléphone là ne brûle pas au soleil. Il a une durée de batterie pendant 24 heures. Et en fait On le son, c'est pas ma faute. Pendant comment dire. Pendant une journée. La durée de charge de ce téléphone est. Ah ouais c'est vrai Attends Mais attendez, attendez, euh les gens, euh juste vite fait, vite fait vite fait. Euh, vous voyez mon setup Enfin, tu vois mon setup euh Flavien Enfin, tu vois, mon, mon, ma peinture d'air. juste que je trouve la bonne. Ouais. Attends. Euh, je baisse un peu. Voilà. Genre, on est d'accord, là, tu vois que c'est vert. Attends. Si je mets ça, s'il te plaît. Voilà. Là, normalement, tu peux voir que ma peinture est verte. Méga vert. ouais. Bon, en fait, faut savoir que... Pour faire ce petit détourage là, comme tu as pu le voir, ce petit détourage ici, j'ai utilisé justement euh, mon fond vert. Genre, si tu veux, ce que je faisais moi, c'est genre, euh, j'enlevais euh, directement. Ah oh, merde, tu veux pas du coup Oh putain de merde. Euh, comment dire Hop, euh, normalement, tu vois tout. Genre. Euh, je fais la même, ouais. Attends, moi ouais, en, en même temps, t'as un fond vert toi aussi. Enfin, un. un une poche à Attends, donc du coup, si tu veux. Attends, est-ce que ça focus bien Ouais, ça focus bien. Nickel. Merci j'avais encore pour euh, ce petit tuto pour avoir une meilleure caméra. Je t'aime. Euh. Enfin, comme un ami, hein. Euh. euh... <rire> en fait, si tu veux. Est-ce qu'on fait le trou ou pas Non, je pense pas. Là, je, vais éteindre, je vais éteindre la lumière, là, même là moi si je t'aime, ah, hum. euh, du coup, si tu veux, je, en fait, moi je vais pas son verre à l'époque, si tu veux, moi ce que je faisais, je, j'enlevais le, s'il y avait un air comme par exemple, ce magnifique tableau, comme tu peux voir, que j'avais fait, euh, de... fait en, que j'avais fait en, que j'avais fait en, 2011, je suis un peintre professionnel euh, et du coup, ce que je faisais, c'est que j'utilisais directement le la peinture de ma chambre. C'est ouf. Et <rire> eh, j'ai envie de refaire ça, mais bon, j'aurai un nouveau fond vert peut-être un jour. Voilà. Et au fait, je vous raconterai le pourquoi je mets euh, mon fameux tableau à cet endroit euh, précis bien plus tard, hein, bientôt. Voilà, déjà on est muet là comme ça. Tek S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh mineuse Ok. Ah c'est mieux. Ok. Enfin, J'aurais gagné juste en tout cas avec la lumière, moi. Non en vrai c'est pas ça. Hein. Merci. <rire> Une peinture tapeur. <rire> Vineuse, ah, sacré pavillon. Normalement, voilà, c'est mieux, j'ai bien fait le truc. Non, en vrai, c'est ouf de revoir comment je faisais pour mes fonds, mes fonds verts. C'est ouf. De deux heures. De deux heures. En une heure, vous avez 50% de charge. Et donc, ça veut dire que vous avez à peu près 12 heures d'utilisation. Ouais. Bon, mon téléphone a beaucoup téléphone plus. Là, juste pour 50 euros. Ou alors, vous pouvez aussi, on vous le rembourse. Merci. Oh putain, Michel, on va devenir riche. Les gens sont cons, ils sont trop cons. Michel, allez, top là. Ouais, ah, merde à ah, coup vous voyez pas parce que maintenant que je vois, <rire> désolé. Ah désolé, vous avez pas vu. Attendez, voilà. Merci. Fadna, juste pour 50 euros, voilà. ou alors vous pouvez aussi le. Non, on vous le, remb... le rembourse. On vous le rembourse. <rire> C'est ça non. Oh putain, Michel, on va devenir riche. Les gens sont cons, ils sont trop Michel, allez, ah, top là. Ouais. Vive les pubs. <rire> <rire> Vive les pubs. Mais vous êtes cons. Mais vous êtes complètement cons. Nous, on vous a jamais dit que c'est une pub pour faire venir les gens. Mais... Vous êtes vraiment débile. Mais... Vous avez pas d'amis. Ah J'avoue aussi que je m'amusais un peu avec la voix off, euh, de temps en temps Genre là si je veux dire à ma voix off de se de fermer, là elle va se taire Et si euh, elle reprend, j'espère juste qu'elle va pas m'insulter mes grands morts <rire> Vous avez Vous pas de famille, baissez que... de sale con, oui. putain Ah mon oui. gars, si. ah, mon c'était ouf quand tu étais petit Ouais j'avoue, <rire> bon là je suis pas petit, j'avais euh, 11 ans Attends, 12 ans, 12-13 ans à peu près mais j'avoue, je me bien. Nous gens, vous êtes vraiment bêtes. Sortez, sortez, sortez, dégagez. Sortez, sortez, sortez, sortez, sortez. Vous êtes un enfoiré, monsieur. Au bon, moins, j'étais honnête, hein. j'étais honnête. Vous, je sens que je vais appeler la police. <rire> Aïe Oui, les voix vous entendez, c'était bien ventilateur que j'ai actuellement. La chaleur. Oui, les voix vous entendez, c'était bien ventilateur. Ok. Donc je disais oui, les bruits que vous entendez, c'est bien un ventilateur. C'est le ventilateur que j'ai actuellement. La chaleur nous aime bien. En plus, j'ai actuellement une tour PC. Donc heureusement que je l'utilise pas, parce que vous êtes déjà imaginé lorsque. que ah, ah ouais, c'est vrai. C'est violent, mais c'est vrai. Euh... Attendez. Euh... Est-ce que? Attends. Là, je crois que c'est le moment où Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble mon VPC euh... ici. Non pas moi. Euh, voilà. Euh, attends. ouais ce petit truc là. pas ma switch. mais genre ça. Vous, euh, vous voyez ça. ce petit truc là. <rire> si je vous dis que ça, c'était mon premier PC euh, fixe. enfin je crois. non non attends. ça du quand ça? 2020? 2019? attends ah, quoi? ça c'est 2019 et l'autre. 2019 ah, attends, attends, attends, Euh. je suis, attends, non, non, vraiment, ah ouais, attends, PC de NASA, ouais, je te jure, attends, attends, attends, j'ai un doute, attends, mais du coup, j'ai, ah ouais, non, c'est bon, moi ouais, j'avais vraiment, euh, euh, vraiment mon PC à ce moment-là, j'avais vraiment mon PC fixe, je crois. Je vais à peine utiliser mon PC plus, euh... enfin bref, vous allez voir, Non. Ah, non, non, non, non. Oh, oh le mec a cité. Y'a, y'a, cité, on est là. Attends, attends, attends. Oh, celle-là, elle est parfaite, là. Merde mmh, hum. Mmh. c'est parce que j'ai fait tomber. Oh, la cité. Oh, tout ça, tout ça. Ouais, oh, ouais. Oh. Eh, on est là. On est là, on est là et tout. Ouais, oh, ouais. Oh. Eh, la casquette gaulois, là. Ouais, oh, ouais. Oh. Waouh, waouh, waouh, on est là, on est là, on est là, on est là. <rire> ouais, ouais, et tout. Waouh, waouh, waouh. Eh eh, eh, eh, eh, eh, eh, Attends, je essayer de garder ça jusqu'à la fin de mon live. Euh, C'est ouf. <rire> Attends, je en mode racaille et tout. Mm. Enfin, j'ai fait une longue journée euh, de travail. Voyons voir un peu si je peux faire une petite game de Fortnite. Et au fait, juste, euh, désolé d'avoir mis ce jeu, hein, parce que vous allez un peu me frapper. Hein. Oui, je vais, je, vais, je vais littéralement te frapper, frérot. Je vais te frapper tes grands morts. Faut pas le dire. <rire> Alors, moi, moins, j'ai... Mon Attends, va bien. Ouais, ouais, je vais laisser tout à ce euh, moment-là. C'est parti pour faire une gamme de Fortnite. J'ai pas Alors, Allumons, c'est un... c'est un petit... Ce petit Waouh Wouah, wouah, Waouh Wouah, wouah, wouah. les effets de malade, tout ça, tout ça, c'est 9-2, wouah. Oh. Avec le petit euh, filigrane au passage, wouah, wouah. C'est beau. S-D-B. est b qu'est-ce que c'est wa ouah Ok. Donc. Le PC. Le PC la tour est mort. Je vais payer 900 balles pour ça. Je crois que c'est vraiment 900 en plus. Attends. Non, 1900 balles. <rire> le front petit. Attends. <rire> Écoutez, 900 balles. Attends. 1900 balles. <rire> <rire> putain, putain. Les tours PC sont dangereux. Merci Je de ne me pas vous approcher. Merci. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. On dit non à ça. Puis après, voilà à quoi ressemblait mon setup. Euh, si vous à quoi ressemble ma chambre au passage, hein. Alors, j'ai pas trop besoin de vous la présenter. Hein, C'est ma chambre en elle-même avec euh, mes fameux ventilateurs. Mon fameux... Ah oui, mes anciennes enceintes. Et les fameuses aides que je mettais sur mes télé Au passage, je pense télé. Euh, regardez aussi, je faisais des placements de produits pour des. Bon, avant tu vu. Je faisais aussi des placements de produits pour euh, des dictionnaires. Larousse, euh, le petit Robert, tout ça, tout ça. Euh... N'hésitez pas encore à me sponsor. <rire> Ensuite, là, je crois que c'est le truc, le Becherel. Ouais, Becherel, je m'en souviens encore. Ah ouais, ça! Je crois que c'est un dessin que j'avais fait en cours vite fait, genre c'est un truc Minecraft. Après mon ancien siège aussi. Et.. Je crois que mon téléphone avait sonné. Après la fameuse Xbox aussi. Xbox 160, qui est encore là. Et puis euh, voilà. Ah ouais Et ça si je me sens bien. Ça si je me sens bien, c'était euh... une affiche que le collège nous avait donnée, Si je me sens bien. C'est un truc que l'affiche que le collège nous avait donnée. La sixième c'est la troisième. C'est incroyable. Puis après, euh, voilà. Attends, attends, attends, on va faire une, une façon des meilleures photos. Alors ça tu vois, ça c'est moi euh, genre.. Euh, c'est à un an je crois maintenant. pack 2019. Du, ouais. Elle... Quoi Non, pas 14 décembre. Non, pas 14 décembre 2021, on reste demi-tour frérot. Attends, elle date de cancel. Non, non. Elle date pas de 2021, c'est fou. T'es fou quoi. Euh. Non. Moi, ouais, c'est Picasso. Non. Ouais, c'était ma mère qui avait fait le euh, passage. C'était après photo. Après photo, c'est avec euh, son téléphone. Euh. Ah, merde, je vois pas. Euh. C'est bizarre, ça. Non, ça date pas de 2021. Ça, ça date de 2020. Bon, on voit pas de grands scènes complètes exactement, mais bon. Attends, attends, attends. Désolé, j'ai juste quand ça date ça Ça date de 2019-2020. Non, 2019, ouais, vrai. 2019, c'est comme ça. Mais après, voilà. Wouah get, get la pause Get la pause <rire> Un chien, t'as peur <rire> Non, après, ça, c'était moi. On était en été aussi. Oh putain Waouh, Ouah Wouah Il manque plus qu'une photo, c'est. <rire> genre, tu sais, les photos, les photos de maintenant, là. Quoi, hum, ça, là Hein ah, Tu me demandes, il a l'air. Le petit chouch <rire> Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était sur Elinox. On voit encore le petit inox ici. Oh putain, à l'ancienne. À l'ancienne, quand les armes encore devant. Et ça, euh, c'était euh, genre un bug que j'avais découvert. Euh, j'avais dit des... Oh merde, euh, putain, je suis con aussi euh... Oh merde, du coup, vous avez rien vu. On va pas, moi, je sais. Donc du coup, get, get un peu... wa je suis BG. Wouah, get ça, get ça. Et ça, euh, genre, c'est ah, mon setup euh, de 2019, ouais. Regardez Nintendo Switch, le petit câble VGA qui traîne, là. Mmh. Le petit raid pour les moustiques, le petit Xbox, là. Mmh, C'était parfait. Le petit ah oui aussi ma télé Samsung est dans le on l'a jeté enfin on l'a jeté on l'a jeté non euh... la télé Samsung elle est où c'est pas celle là hein. je crois que ça elle est dans le salon ou on l'a vraiment donné à quelqu'un d'autre ah oh, ouais mon réveil mon réveil matin <rire> oh ça oh ça c'est chiant oh ça c'était chiant genre dès que tu te le matin genre aussi c'est une bonne nuit de sommeil tout ça et dès que tu te tu un petit <rire> <rire> Genre, limite, chaque matin, j'entendais ça. <rire> c'était chiant. Ah oh ouais, putain. Ah, et Nox à l'ancienne, sinon... Ah oh ouais, ça fait bizarre. Ça, euh, c'était un bug que j'avais découvert... Euh... Désolé, désolé. Ça, c'était un bug que j'avais découvert... Euh... D'ailleurs euh, au moment où j'ai pris la photo Ouais euh, genre euh... Attends, quoi Attends, attends C'est en train de me dire que là ça fait deux ans que je suis sur Linux Non Attends Ouais ça fait deux ans oh Ah c'est ouf <rire> Oh putain Alors, Voilà ce que je retiens de ce que j'ai fait en deux ans oh, moi ça fait quasiment non, non. Oh Bon, voilà ce que je de retiens des Linux Je me suis fait ban genre... Bon, moi bon, c'était un petit ban de rien du tout. Bon, je me suis fait ban euh, genre euh, des nox pour shit Juste parce qu'en fait je savais pas que une de mes souris avait euh, un bouton rouge qui permettait d'avoir 10 CPS. Je me suis... Bon, après c'est assez jeune mais bon, ça c'est à l'ancienne. Euh, ensuite euh, j'ai fait... Une, une belle communauté. J'ai découvert Fav23 récemment. J'ai... Euh, j'ai speedrunné limite presque tous les jeux. Voilà c'est tout et j'ai fait aussi un live où j'expliquais le pourquoi j'ai quitté en hein, passage mais bon ça on va pas le dire euh... Non après c'est ouf quoi ça c'est un bon serveur j'y vais encore hein. j'y vais encore Ça se crois que j'ai mes trucs d'école et puis c'est tout en vrai Ah ouais ah ça c'est pour nettoyer mon écran aussi et puis voilà voilà Attends... l'histoire de un truc fait Discord 8, je suis juste enfin, un truc, attendez. Discord. Je sais qui communauté. Hop, hop. Et au fait, t en fait, t'étonnes pas s'il y a du changement hein, au passage, euh, Flavin. T'étonnes pas s'il y a du changement. C'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire> après, regarde ce beau crâne là. Ce beau crâne bien liste. <rire> Puis après, cette vidéo là. Bon, allez. Oh là là. Le montage, c'est amélioré en plus. Mais j'ai de ouf en vrai. Ouais, t'as vu avec mon beau crâne. <rire> en mode Brad Pitt, je te jure. <rire> Ah ouais. Meilleur intro Bon, des fois, on a des amis. Les amis, Mec. on va être toujours avec eux, enfin toujours être avec eux. Il y a différents types de mythes, même Quand même, c'est chaud, par contre, de la façon dont je vous l'ai dit. Les amis, ça sert toujours d'être avec eux. Genre, limite. Euh, genre, limite, moi, je vais te stalker à partir de maintenant, Flav. T'es mon ami maintenant que je te stalk. Mon ami pour toujours, Flav. d'accord Je vais te stalker jusqu'à la fin des temps. On On Let's go De, <rire> de, en fait, de pote. Comme vous voulez, hein. Il y, y a ce genre de potes qui. Eh hey, j'avais une, hey, hey, une voix tranquille en plus Eh Samuel Eh j'avais une voix tranquille en plus C'est ça Pierre, j'avais la même voix que l'avion Attends, attends, vous avez ça bien mais. Tu avec eux. Il y a différents types de Ça, la voix que vous entendez, c'est ma voix quand je suis genre extrêmement calme. Genre, là, La voix que vous entendez là, c'est genre ma voix normale. Mais, mais c'est où Et d'autres ou De potes. C'est comme vous voulez, hein <rire> Bah qui C'est chelou ça Pourquoi il n'y a rien derrière Il hmm. y, y a ce genre de pote qui, une fois quand tu es avec lui, aime bien faire des blagues. Hé hey, Samuel, qu'est-ce que est jeune et qui attend Euh, je sais pas. C'est Jonathan Hé hé Hé hé Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. t'es con, je me prends ce T'es con. Il y a ce genre d'amis aussi qui fait des blagues franchement et que t'as envie de le frapper. Putain. Voilà, ça c'est fait. Hé Samuel, qu'est-ce qui est jeune et qui attend Euh... Ce... Enfin si je l'attends. Est-ce que je peux te poser une question s'il te plaît Oui. Tu préfères que je tire où c'est une question vraiment sincère. Aïe. Tire sur mon doigt Waouh, wow, les petits effets sonores là, t'as vu, là c'était... Oh, les, les frissons d'effet là, hum, mmh, ça. <rire> mmh. <rire> Attends, tu veux t'amuser avec qui, gamin Tu veux t'amuser avec qui, hein Tu veux t'amuser avec qui Dis-moi, dis-moi Tu veux t'amuser avec qui, hein Tu veux t'amuser avec qui, hein On rigole pas ici avec nous On rigole pas Pinaise Twitch, je sais pas ce que vous croyez. Euh pas dû forcer cette blague ouah wow, mode délinquant, t'as vu Ah Blacky est mort <rire> J'aime trop Vraiment pas Salut Anto, wesh le VIP Bon, jusqu'à la <rire> Imagine, imagine genre tu butes quelqu'un et t'es là Bon, j'ai plus qu'à rentrer. <rire> James mais Blackie, t'as vu? C'est surtout en français que ça arrive. Je veux regarder la situation. Tu sais, es là en place, Attention, cliché. Et, le plus Et là ne me jugez pas, je juste d'imiter un pote de classe. J'avais une haine envers lui. À partir de ce moment-là, euh, ma caméra a un peu déconné. Donc désolé si vous voyez ça. Euh, tu peux arrêter de te te coiffer un peu, te plaît. un peu chelou. Ouais, c'est un peu ouais. ça, a un peu déconné. Tu sais ce que j'ai envie de faire C'est de prendre une tondeuse. Tu sais, je rentre chez moi, je prends Par contre, pourquoi ces casquettes euh, si tu vas regarder la diffusion, tu vas comprendre pourquoi j'ai la casquette. Si Regarde la diffusion, tu vas comprendre. Tondeuse et là. Voilà ce qui va se passer. Arrête de coiffer s'il te plaît. Tu me stresses. Attends, attends, attends. Je vais faire comme tout babac. Attends, attends. Attends, attends. Je vais faire comme tout babac. <rire> je vais faire comme tout babac. Enfin, tu babac si tu regardes la vidéo, je suis désolé frérot. Mais tu m'inspires trop. Euh, voilà. Attends, je vais mettre bien costard là. Hmm. Non. Non. Pas ça, va attends, attends, attends. Eh, hey, je vais me mettre bien là. Mmh. Mmh. Attends, attends, attends, attends. Il me fait mettre aussi la caméra aussi. Putain, vous allez rien voir. Je suis désolé. Par contre, s'il te plaît, merci. Je sens que ça va être le meilleur live en fait, au final. Même la rédition, elle est ouf, elle est trop ouf. Hop là. Oh, ça passe crème Oh, pétin oh, oh, ça passe Attends, je me mets bien comme il le faut. Hum. Mmh. Mmh. Hum. On va craquer Tu es stressé Arrête D'ailleurs <rire> bah, ma qui peut-être qu'il y aura une vidéo sur ma chaîne Oh oh Pog Pog oh Pog Oh Oh Oh <rire> Pogger! Oh! <rire> eh, putain! Euh, putain! <rire> Attends! Bon, oh, non, je reste là jusqu'à la fin du live, hein. c'est bon. <rire> ah putain! <rire> eh bien, costard tout ça là! Mm. Ah putain! Euh, euh. Voilà! Euh, pour... Attends, c'est des cailloux ou c'est moi? Ouais, c'est bon. <rire> ah, putain de merde Euh oui ma casquette aussi <rire> La vidéo parlera du capitalisme de <rire> Ah putain <rire> T'es un ouf toi <rire> Hop là Voilà nickel Là on est bien là, je suis je suis à la fois une racaille et à la fois un mec bien costard là, qui va dans son petit rendez-vous mmh. <rire> Bon allez Bon bah ben, j'ai pas le choix hein. De base je vais prendre une présenteuse, genre de base, attendez, attendez, oh, encore une fois je suis désolé De base, des gens, ce que je voulais faire, c'est genre prendre une vraie tondeuse, genre comme celle-là, et genre faire comme ça. Genre, j'ai l'active là, et c'est ça que je voulais faire de base. Mais ma mère, elle était là comme ça. Non, Samuel, tu vas te baisser. Euh, Attends, je fais un coup d'ailleurs. Petite coupe en live là. Allez, c'est parti. On est des fous. Oh. Non je l'ai évité de faire quand j'étais petit. Oh <rire> Par contre le signes de cette magnifique tête. Oh ouais Ah <rire> Je suis juste à la voir Je suis juste à la voir, c'est beau <rire> Putain <rire> Après live, envoie-moi un MP euh, différent. De toute façon, le live va s'arrêter dans quelques instants, hein. enfin dans en quelques hmm. Non <rire> Non, ma Non. Non, Bah, en vrai, après, j'ai un peu vocal avec deux gens, hein. tu sais, pas, mais bon hein. Putain, comme d'habitude, mes lives sont tous les samedis soirs, euh, 20h, 23h. Je <rire> vais faire un truc, d'ailleurs, avec le chat. Ouais, je vais bien l'agrandir Parce que j'avais oublié Que c'était... Tu me fais sourire moi, hein, hein Voilà, là ça sera bien en gros, là, tranquillement À moins qu'on va dans le chat déjà Et ce que je fais est complètement inutile, c'est ouf Genre comme ça là, voilà Ouais, ah, nickel Attends, j'ai fait mourir. Euh... Tout est bon, nickel. Merde, euh, je veux pas quitter. Non, je me suis pris dans Minecraft. Oh, fais pas ça. T'es franchement, t'es fou. Arrête, arrête s'il te plaît, tu fais peur. <rire> arrête, tu fais peur, arrête. Diable, c'est ça qui se... Wow J'espère qu'il se révèle, se révèle, oh mon dieu <rire> Tu euh. t'as de bons amis qui te suivent, me dire te suivent, c'est vraiment te tu Te suivent. Gauche à droite. Vas-y code BG vas-y. Bah, parce que tu fasses, ils te suivent. Ouais. Ouais. Il ouais, ou euh... ouais. y a un gars qui. <rire> est tu t'endors. Elle est, me... elle est pas mal celle-là. BOV, tu t'endors. <rire> oh oui celle là. <rire> c'est bon. C'est bon. Ouais. C'est bon t'as gagné, t'as gagné, Enfin, euh, euh, enfin en tout, j'ai confondu avec trois personnes différentes, tout va très bien, image, non pas image, hop, paramètres, ok vous voyez pas mon ouais, Euh <rire> j'ai confondu un mec avec 2000 en même temps, tout va très bien, hop là, hop là, bim, bam, boum Lors de ma première face review sur les réseaux sociaux Et là je suis en train de faire un POG, tout va très bien ouais, t'inquiète, pour toujours mec. Putain je, je vais pas me cacher Mais Anka, je la connais IRL Et ça me manque vraiment de lui caresser la tête comme ça Sans déconner c'est... Je sais pas si elle le prend bien ou pas Mais ça me manque de faire un petit... Oui Anka, cas... ouais il y a une follower. Attends, si tu veux je te montre, regarde en stream voilà <rire> oh, regarde regarde <rire> genre bon elle je la connais elle, mais je vais pas dire euh, son euh, pas son prénom mais genre euh... oh, je me suis perdu à un moment je vais pas dire vraiment euh, son vrai euh, son prénom bon je connais son surnom mais bon l'ai dit en début de live mais bon ça va pas se déranger mais son nom j'ai évité pour éviter tous les problèmes euh, on va dire euh, juste de justice, euh, mais je la connais, Irel. Elle, elle est dans le même lycée que moi, et puis elle est très sympa. Mais ça manque vraiment de lui casser la tête là comme ça mm. parce que j'aime Mais bon, c'est la rue. Ah, tiens, il faut que j'aille. <rire> je crois que c'est monté. Je crois que j'avais un nouveau follower à un moment. Elle <rire> est rentrée d'ailleurs. Bon, bah demain, hein. attends, je vais avec toi. <rire> J'aime trop comment je me dépasse d'avoir comme ça Et après je fais comme ça hmm, Je deviens un homme maintenant Tu vas pas chez toi et Je vais juste venir avec toi Non Non non mais que Ce que je veux dire c'est que Regarde quelle heure il est Il est tard Donc, euh, En plus euh, J'avoue il, il est tard raison, là un peu privé tu vois mais t'as dit qu'on serait les meilleurs amis Oui et. Bah les meilleurs amis ça se par jamais. Je suis d'accord avec toi Tito. Mais sauf que là il faut que je rentre chez moi. On pourra peut-être se voir demain après-midi après des après cours. Parce que regarde quelle heure il est, déjà 18h. J'ai pas envie de rentrer tard chez moi. Euh ouais ouais. Ouais. <rire> en tout, en tout. Prends, prends, prends, prends, en tout, prends, prends. <rire> C'est parti, nouvelle emote nouvelle euh, Discord. Mm. Hey baby girl, do you wanna hang out with me, please? Hey! Ah ah ah Allez, à plus ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah <rire> Les lendemain matin, yeah. est-ce que tu as pris ta casquette? Oui, oui, oui t'inquiète pas, moi. J'ai pris ma casquette. Ouais, bonne musique là. Hum, mm. hum. Mm. Et je crois qu'elle est copyright et sa mère, oh, la pute. Waouh, wa ya, ya, ya, ya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, à un moment je suis devenu, euh... à un moment je suis devenu, euh, comment ça s'appelle? Oh putain. Je me suis pris dans Dragon Ball. <rire> On me voit en fou là. Qu'est-ce <rire> que tu fais là, Titon? Je t'ai attendu durant toute la soirée. Mais t'es fou comme gamin. Ah, Un psychopathe. Qu'est-ce que... y a En Anto. Utilise. Attends. Mets-la sur mon serveur comme euh, emote, s'il te plaît. <rire> Par <Parpite. rire> Ça part pitié! <rit> On va être meilleur ami à présent. Je crois qu'il y a de ouais. la place en plus. Se ok, merci. Euh, petit tu me fais peur. Ça sinon j'appelle la police. Non, tu appelleras pas la police. Non, non, non, non, non, non, non, non. Non, non. non, non, non, non. Bah. Bah. pas. Je vais C'est vraiment flippant. Wow. Euh, ah bah. oh. ok. Euh, je m'écarte de toi euh, pendant ah, une euh, semaine ok oups. reste, reste, reste chez toi. Au revoir. Après, tu as cette Ah, je peux pas te délire. vas-y, euh, bah, on l'occupe Attends, je vais faire un truc aussi pour les modérateurs. Poc. Ouais, il faudra que je me tiens un truc sur les, sur les grades. Je vais juste vite fait, je reviens à vous. On rôle... Modérateur. Voilà, ma Voilà. Euh, Pas mission. Administrateur ah, non non, j'ai événement Ouais, je vais te... Comme ça, c'est fait. Dépasser les membres. Ok. Euh... Ouais. Euh, où est qu'il est Où est-ce qu'il est C'est bizarre ça, normalement j'avais fait en sorte pour les emotes. Mmh. Ah voilà, j'ai réussi les, les autocollants, nickel. C'est bon, normalement euh, là tu peux en tout. Là j'ai réussi tout. Je suis jaloux de ton fond d'écran. Qu'est-ce <rire> que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que veux, frère <rire> Non mais qu'est-ce que tu veux frère Euh, vas-y. <rire> c'est incroyable putain. Ah euh, non, je vais pas inviter des gens. Même si j'aimerais bien inviter, mais bon. Non, je vais pas inviter des gens. Emoji. Ah, oh, c'est fait. <rire> ouais, du coup, ouais, c'est la dernière place en plus, malheureusement. N'hésitez pas aussi à booster mon serveur Discord, ça me ferait extrêmement plaisir, vous aurez un nouveau grade. Et... Qui... qui aime bien jouer aux jeux vidéo, je veux dire, qui aime, qui aime vraiment jouer aux jeux vidéo. <coughs> je sais pas si tu vois de quel ami je veux parler. De nique ta chose, mère, nique ta, ta, ta mère, devant. ta gueule, nique ta mère. <rire> Moi je veux en rade, bah, bah sais quoi faire, hein? Je sais quoi faire. <rire> des objets. Enfin, des jeux que tu as chez toi. Oui, C'est une petite <rire> situation. Wow, wow, wow. Bon, vraiment... oh, gamer, gamer, oh oh. Ouais, quoi. <rire> le mec, le mec c'est un gamer avec sa manette comme ça, <rire> on dirait le speedrunner, on dirait le speedrunner avec sa manette, <rire> le mec il est comme ça, non. Oh. Oh. Oh merde! Comment on est parti? Le mec est en mode gamer! <rire> ah, finesse. ah, du coup, vous voyez. Oh! Oh, mais la caméra! <rire> Il y a des questions live. Qu'est-ce qu'il y a? <rire> ah, putain. Oh la TORCEETT, ils sont parfaits <rire> Ahah Genre les gens, pour ceux qui regardent la diffusion sur Twitch, venez sur mon serveur Discord pour voir les nouveaux emotes <rire> Juste ça Plus j'avais se séparer... Euh... ...cet ennemi là... ...qui... ...demain s'il te plaît... Ouais, oh, attends... Non. Euh... ...je que tu as ah, toi. ...je vais laisser une petite situation... Et hey, Eh, ça Ouais Attends, je me pose Ouais, quoi Feur Euh, est-ce que je peux t'emprunter euh, ce jeu-là, s'il te plaît Euh, ouais, si tu veux, mais euh, il faudra que tu me le rendes euh, dans euh, demain, s'il te plaît Dans demain, oui Ah, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète pas, je vais te le rendre demain, t'inquiète T'es sûr qu'il tourne Non okay, Je suis sûr Allez, on reprend le jeu <rire> Avec un beau circuit là Allez, on reprend le jeu <rire> ok, d'accord. Après la soirée. Oh, j'ai bien joué, moi. Attends, je vais rentrer. C'est ce que j'allais te dire, justement. Tu dois rentrer. Bon, à demain. Ouais, euh, fais s'il te plaît. je demande s'il te plaît. Merci. Les ciao mon pote. Oh, <rire> ah, oh, merde. Tito, on a buté Samuel. Oh, oh non. Allez, tuto! Mmh. Ah, J'espère vraiment qu'il va vraiment me le rendre. Oh, salut Titon, ça va? Euh. Oui. Euh. C'était pour savoir. Est-ce que tu as mon jeu, s'il te plaît? Que je t'ai prêté? Euh. Oui. Ça va, Titon? T'es un peu euh, bizarre aujourd'hui. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Je vais bien. Tiens, d'ailleurs. Attends, je suis là, le jeu... Attends. Il est dans mon sac en plus? D'accord. Euh... Il est dans mon cul. Attends. Ça prend le... Euh... Tu es sûr que ça va, Tito Oui, oui, c'est bon, je t'ai dit, ça va, t'inquiète. Je vais bien, je vais bien. Je juste Attends. un peu d'as, mais ça va. Euh, le voici. Je veux voir, je veux rigoler aussi. J'ai mis un bonus vas-y, vas-y. Tito Oui. Je peux te poser une question, s'il te plaît oui. Tu veux que je te dise où Pourquoi Parce que c'est ce qui va arriver dès maintenant. Waouh wow. Cours. Cours et vite. Cours. Ah, petit enculé, je vais te tuer. Hein oh. aussi ce genre d'ami qui n'arrête pas de t'embêter. Enfin, de te faire chier en même temps. Oh. <rire> si tu veux de quel ami je veux parler. Est-ce qu'il est présent bien par... Oui, il est présent bien partout. <rire> attends, attends. Il y avait un bus qui t'est passé. Est-ce qu'il est présent bien part Il y a dit Sheaward. Oh, un bus <rire> Genre, j'étais vraiment comme ça avec le bus qui passait. Oh, un bus. Mais t'as mis que c'est parfait. Je sais pas de, de, si tu vois de quel ami je veux parler. Est-ce qu'il est présent bien part Je me il est présent bien part. <rire> <rire> c'est beau. Oui, il est présent bien partout. Si c'est jean de que je veux te parler. Wow, Racaille racaillou 1, 2, 3. Waouh Rakaï, ah, t'as vu, Rakaïs ah, yes. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh, comme toi, cette fois-ci, c'est pas de ma okay, faute eu peur. Ah ouais oh, oh non oh, Ah ah c'est vrai, en fait, ça venait d'une ancienne vidéo, mais j'ai plus, j'ai plus sauver J'ai plus trouvé l'intro flu. plus <coughs> Là, c'est soleil Wow, oh, wow, oh, wow, oh, comme toi, cette fois-ci, c'est pas de ma okay, faute Ah j'ai peur. Oh, ça fait mal euh... Tu vois déjà Ah oui J'étais au chien, ouais, il, il, il s'appelle comment Il s'appelle Steve Salut Steve Ah Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, sérieusement <rire> J'aimais beaucoup, euh, les, les craquements dos et Et euh, bruits de Puis après, t'as ce genre d'amis qui aiment bien faire des canulars euh, téléphoniques. Ouais, tu vois de quoi je parle. Tu veux que j'appelle qui Vas-y, vas-y, dis-moi, dis-moi, dis-moi vas-y, appelle à la pizza d'à côté. Appelle à la pizza d'à côté. C'est quoi le numéro, <rire> est numéro. Enfin, Alors, c'est 060. Z... C'est aussi ta fonction numéro de téléphone. Jure. 05, 4, 33 si je me souviens bien. 52 00. 0. Imaginez c'est guise vraiment. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends J'ai envie d'essayer. Prends mesuré, j'ai envie d'essayer. <rire> je, je déconne pas attends, attends, attends. attends. Là, attendez. Là, là j'ai mis mon téléphone allumé. Attends, attends, c'est quoi le numéro C'est quoi le numéro C'est quoi le numéro c'est 06 05 4 23 si je me souviens bien. 52 double 0. Ok, c'est bon. Attends, attends, attends. Attends, J'ai vraiment envie d'essayer. Deux secondes. Vite fait, un. Hein. Attends, attends, attends. Oh, attends, merde. Bienvenue chez Laka Mobile. Votre appel a été transféré vers un système de messages vocal automatisé. Après le bip, veuillez enregistrer votre message. Après l'enregistrement, vous pouvez raccrocher ou presser la touche 1 pour plus d'options. Bonjour. Voilà. c'était tout ce que vous voulez faire passer au mec. Euh... me rappelle... Attends, euh, je vais faire un truc, euh... <rire> j'ai vraiment essayé, c'est ça le pire, attends, j'ai vraiment, j'ai vraiment appelé le mec, genre, attends, genre si il me retrouver, il va me retrouver, <rire> mec, j'ai oublié que c'était sur mon casque en plus, <rire> en plus c'est vrai, regarde, attends, euh, ouais c'est bon, <rire> j'ai vraiment appelé le truc, essayez par vous, <rire> essayez par vous-même, je vous jure, attendez, attendez, euh... c'est temps que je règle ça la caméra, ouais non, non, vous pouvez voir. Voilà le numéro de téléphone. Maintenant, ah. je vais me faire poursuivre en justice. <rire> Nickel. Euh, merde. <rire> ouais, quoi, dans... ouais, tu as vu Attends, merde. Voilà, voilà C'était comme ça, là. Voilà. Ouais. <rire> <rire> non, mais soeur quand je, je déconne. Elle hein. je je pésente. Hein. <rire> ah, finesse. Après de là, je vais me je vais rappeler, je vais remettre un message dans la messagerie et puis je vais expliquer comment j'ai eu son numéro de téléphone. Mais c'est ouf D'ailleurs, je vous dirai après la vidéo. Je vous dirai après la vidéo. Bonjour, le numéro que vous avez appelé est un service payant. Il faudra facturer 5 euros après l'appel. Bonjour, bienvenue chez Domino's Pizza. <rire> mmh, mmh, aujourd'hui ça. <rire> Appuyez sur 1 pour commander une commande. Oui, oui allô. Il y a un jour, ici la piste principale. Oui, oui, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe Il y a un problème. c'est pour vous dire que près de chez vous il y a un mort. Un, un mort. mort Oui, ça s'est passé à Louis Jank le 5 juillet 2019. Oui. Il s'est passé quoi cette nuit là Alors ce qui s'est passé, il y a eu un mort dans le domicile. Alors voilà, bonjour madame, comment allez-vous, bienvenue à 6h, tout ça, j'ai eu un meurtre cette nuit-là, il était, euh... était euh... 8h52 du matin quand le lieu a été tué, euh... est-ce que vous avez bien dormi à cette heure-là, ou est-ce que, bref, est-ce que vous mangez du pain Et euh, le... Euh, un témoin a dit que c'était vous qui l'avez tué. Mais... Mais mais j'ai été chez moi! Mais. Mais. <rire> le mec qui, qui s'en va! Waouh, <rire> waouh, waouh! Waouh, waouh! Wow. Alors, vous m'entendez? Oui, oui, vous inquiétez pas, je... Alors, je vous disais qu'il y avait un chez vous et on vous a dit qu'il y avait un de vos employés. Mais il y a quelques minutes, vous avez dit oui. que c'était moi qui l'avais tué. Mais il Je vous ai demandé à vous employés. Il ressemblait à quoi, euh, le meurtrier wow. le a qu il, était, qu il a dit qu'il était à 2 mètres de hauteur, qu'il avait des cheveux bruns. C'était un homme ou une femme euh, C'était un, un, un, un homme. Ok, c'est un homme. Et il ressemblait à quoi, au fait Oui, il porte un short. D'accord. Oui, <rire> il ressemble à quoi oui, il porte un short. Et ensuite. Il porte une casquette bleue. Oui, euh, continuez. Euh, je crois que c'est Steve. Steve. Bon, ok. Lui, je vous jure que un jour, lui, je vais lui botter les fesses, il va rien comprendre. <rire> Disons mes pauses, mes pauses, S.T.P. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Je vais oublier un truc, ouais. Tu vois la personne que tu as appelée? Euh. Oui. Si je te disais que c'était pas un employé, mais c'était ma mère. Mais tu aurais dû me dire avant? Mais. Du. Oh, on est mal. On est tellement mal. Oh, on est mal. Putain, on est mal. On est mal. On est mal, putain. On est mal. On est mal. Oh, voilà. Je parle ma mère. Oh si, oh, on est mal, on est mal Oh c'est chiant Oh putain oh, oh sa mère On est mal ah, Putain de merde Asabelle on est mal sa mère On est mal barré Comme une couille Allô, maman. Euh oui qu'est-ce qu'il y a Voilà ça reste... <rire> tu vois ta switch elle va passer par la fenêtre. Ah oh, putain. Non maman Euh oui qu'est-ce qu'il y a <rire> Tu vois ta switch elle va passer par une... la fenêtre avec ton oh, oh, jeu. Pas ma switch, te plaît. Pas ma switch. Oh si elle va partir très loin. Mais moi je m'en fiche de tes jeux plus, stupides. Là. Moi dedans. je vais la, la tuer. Je la mais tuer. Et... <rire> la, mère, la mère la plus euh, honnête au monde. Je vais la, je la, je la tuer. On bat les coups de tes amis. Tu tuer ta ça mais... T'as un petit coup de ce gosse. Il n'y a pas de mais. Mais. Maintenant, tu sais quoi Tu n'auras plus de switch, Plus rien. Parce que t'as fait un saté de canulard avec tout. Ah, de... T'es Twitch, voilà. T'es plus mon ami. Waouh, tellement sincère. Mais fallait me dire avant. Bah voilà, c'est déjà à la fin de la vidéo, car j'ai fait déjà 26 minutes de vidéo. Ah, c'était beaucoup hein, 26 minutes de vidéo pour un hein, derrochage. <rire> Sans c'était beaucoup. Ouais, c'est plus d'habitude. Le montage va être bien... Ferme ta gueule <rire> Ferme ta gueule, désolé <rire> Moi, moi, je prends plus de temps que toi Bon, moi, pour avoir un montage d'une vidéo, ça me prend euh, soit une soirée, ou soit, genre, beaucoup de jours. Sans déconner <rire> C'est ça que vous avez apprécié, c'était Samuel. De ciao Y'a pas eu trop, j'espère. Hey, euh, donc, euh, petite info, c'est pour vous dire que oui, euh, je conclue bien, euh, le montage a bien été long. Euh, J'ai pris à peu près... 3, 5 heures je crois, non-stop sans voilà. donc euh, quand même, euh, c'était ouf quand même, j'aimais bien cette vidéo, donc euh, voilà, c'est la petite info, à plus Ah putain, et puis je crois que après, ouais, après c'est tout, après les fameuses photos, après, bon, c'est genre on, on a déjà vu, puis après alerte mobile, comme j'ai dis dit, je vais enlever sur ma chaîne YouTube un jour, et puis je crois que tout est bon, donc les gens j'ai eu une voix se craque à un moment. Merci beaucoup d'avoir regardé ce fameux live. N'hésitez pas à spammer coucou YouTube, ça ferait extrêmement plaisir à eux, je crois. Euh, je vais mettre une petite musique sur le cloud que peut-être des gens en la, ré la référence. Euh... <rire> Est-ce que je vais sucer à ce moment-là Peut-être. Coucou YouTube. <rire> Spammez-moi bien le chat. Hein. <rire> le chat <shit. rire> oh, Putain. Hop. Cucu non, vous euh... avez entendu. Euh... Puis voilà, on va cesser là. Merci beaucoup, de regarder... merci beaucoup de regarder le stream. je vous dit au revoir. toi aussi faible toi aussi fab spam le chat <rire> <rire> Ah finesse <rire> Allez ciao